Salut à tous, bienvenue chez Normal Snowboard Alors aujourd'hui, on va voir quel est l'équipement nécessaire quels outils vous allez avoir besoin pour entretenir vous-même votre planche de snowboard Donc une petite vidéo do it yourself, pour vous débrouiller un petit peu sur l'entretien Alors premièrement, si jamais vous avez besoin de faire des réparations, vous allez avoir besoin de pétex Petex ou naltelne c'est le mot qu'on utilise pour parler de ce plastique Alors on le trouve souvent sous forme de de bougies comme ceci là on appelle ça de la bougie du fil il existe également de manière transparente alors là je l'ai laissé dans un sac plastique donc ce plastique là c'est ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir faire vos réparations je le laisse dans, un, dans une protection de manière à ce qu'il bah, conserve ses qualités si jamais il est mélangé avec euh, notamment du phare il peut vite perdre euh, bah, des capacités d'adhérence euh, voilà ça peut vite euh, être embêtant voilà donc premièrement du pétex ensuite vous allez avoir besoin d'un racleur métallique, éventuellement d'une lame de rasoir, ça peut aider à racler le surplus de pétex, à faire vos réparations, à faire en sorte que vos réparations soient propres. Et donc ensuite, deuxièmement, vous allez avoir besoin d'affûter vos quarts. Donc pour affûter les cars, vous avez besoin d'une lime et d'un guide. Hein, en général, on parle d'un guide à 90 degrés, 89, 88 en fonction des besoins, ça peut être une équerre où il existe des outils de ce type là qui proposent différentes possibilités donc la lime, le guide et puis ensuite je choisis la position de la lime une fois que j'ai cette lime là, que j'affûte mes carres on peut avoir besoin d'une petite gomme abrasive hein, c'est une sorte de papier de verre mais voilà c'est dense comme une gomme ça permet euh, d'enlever le fil qui peut être tranchant sur euh, les une fois que vous avez terminé de les travailler de les affûter on a fait donc réparation, affûté l'écart, et donc on va pouvoir passer à la partie assez classique, qu'on appelle le fartage. Pour farter votre planche, vous allez avoir besoin d'un fer à repasser. Donc là, bah, j'ai un fer à repasser vraiment spécifique pour cet usage. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un fer à repasser spécifique. Vous pouvez utiliser le fer à repasser de votre grand-mère, un fer à repasser trouvé dans une brocante sur le marché. Euh, L'idéal, c'est de ne pas avoir de trou pour la vapeur, mais à partir du moment où vous avez... Une partie métallique qui chauffe, ça fait l'affaire. Un fer à repasser et du fart. Alors là, pour l'exemple, je vous ai donné deux types, mais bon, là, on ça c'est du, du fart universel. Ça c'est également du fart. Euh, bon, ça, là, on commence à avoir du fart un petit peu plus euh, spécifique. Si jamais vous ne savez pas quoi utiliser, vous achetez un pain de fart universel. Ça coûte dans les 15 euros, plus ou moins, en fonction de là où vous l'achetez. Donc, du fart, un fer à repasser. Et puis, vous pouvez avoir besoin vous allez avoir besoin surtout d'un racloir un grand racloir, un petit racloir, voilà, un racloir plastique pour une fois que vous avez terminé de farter, racler le surplus et terminer le fartage de votre plaque. si jamais vous êtes un petit peu minutieux vous pouvez utiliser une brosse une brosse pour pouvoir vraiment terminer de nettoyer d'enlever l'excédent de farte. vous pouvez avoir besoin, vraiment là aussi c'est pas la priorité mais euh, bah d'un guide avec une lime de carrossier une lime de carrossier c'est une lime là comme ceci avec des plus grosses dents. Celle-ci je l'ai raccourcie, elle est un peu plus courte. Cette lime c'est utile pour pouvoir affûter votre racloir quand vous allez racler le fart. Ce racloir là, comme c'est du plastique, ça va vite s'éroder. Et puis une fois qu'il est rond, bah, ça va pas être facile à racler. Donc une petite lime de carrossier ça permet de raffûter bien le racloir. De manière à pouvoir racler l'excédent de fart sans faire trop d'efforts. Voilà, une fois que vous avez euh, donc un peu de pétex un briquet pour chauffer ce pétex, un chlore métallique, une lame de rasoir, une lime à guide, un fer, du fart et un racloir. Avec ce petit kit assez basique, vous avez tout le nécessaire pour faire votre entretien de votre snowboard. Si jamais vous souhaitez euh, donc investir dans ces petits outils pour pouvoir faire euh, vous-même l'entretien de votre planche, euh, je vous invite à regarder la vidéo suivante où je vous explique donc euh, comment euh, utiliser ces différents petits outils de manière. Euh, à être autonome sur l'entretien de votre planche. Voilà, donc euh, je vous remercie bien pour votre attention. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like pour soutenir Nomal Snowboard. Et je vous dis donc à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao